Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié au CRM et à la façon de bien mener vos projets CRM pour relancer vos activités en sortie de crise post-Covid. Je m'appelle Alice Gerbeau, je suis consultante chez Talent au sein de l'agence Talent Bordeaux et je suis en charge de l'offre CRM de l'agence. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet du webinaire ça va durer environ 30 minutes et nous laisserons un temps d'échange à la fin voilà, pour les questions-réponses à l'issue de la présentation. Donc, alors pourquoi est-ce qu'on voulait vous parler de CRM aujourd'hui euh, Parce qu'on partage le constat assez généralisé qu'à l'exception de quelques secteurs d'activité, la pandémie de Covid-19 et, et le confinement ont mis un coup d'arrêt à l'économie ou à minima un ralentissement. Beaucoup d'entreprises ont connu une perte de chiffre d'affaires, souvent une baisse des commandes pour les mois à venir, un service client au ralenti, une prospection parfois aussi délicate à réaliser avec le contexte pour approcher de nouveaux prospects. Donc il y a un vrai challenge pour les entreprises qui est celui de relancer les activités. On a un deuxième challenge pour les entreprises, c'est d'être en capacité de proposer une expérience client différenciante et qui soit aussi adaptée au nouveau contexte. Le retour à la situation pré-crise n'est pas, les... enfin, pas acquis et vraiment toutes les entreprises vont devoir s'adapter pour adresser leurs leur clients et maintenir des liens avec eux dans ce contexte-là. Le troisième challenge que l'on a, c'est celui qui concerne les collaborateurs. Il faut, enfin, il faut leur permettre de pouvoir continuer de travailler efficacement avec leurs équipes et avec leurs clients, en leur apportant des outils qui correspondent à leurs besoins, que ce soit au bureau, en télétravail ou en mobilité. Donc Pour nous, le CRM, c'est vraiment l'outil qui va pouvoir permettre d'adresser tous ces différents challenges. Mais une fois qu'on a dit ça, ben, comment euh, va-t-on faire Parce que ben, bien souvent, les clients viennent vers nous en nous disant bon, « on a un CRM, mais euh, celui-ci n'est euh, pas complètement efficace, il répond pas tout à fait à notre besoin. » Ou alors ben, « je voudrais faire plus, mes collaborateurs euh, continuent encore euh, de passer beaucoup trop de temps à renseigner euh, des données. Euh, » Et il y a aussi euh, une problématique euh, d'adressage des, des clients et puis aussi de, de les fidéliser. Euh, que peut-on faire donc, bah, dans ces cas-là, ce qu'on va faire chez Talent, bah, c'est qu'on va voilà, identifier avec le client les, les causes qui vont limiter la performance de leur outil actuellement pour essayer de trouver les, les bonnes solutions. Donc, on a là proposé une liste un petit peu de, de quelques causes assez communes qui limitent l'efficacité. Euh, bah, souvent, quand on a mené un projet CRM, il, a, il peut arriver des fois qu'on ne challenge pas suffisamment ces process métiers. Donc, on se retrouve avec une usine à gaz euh, derrière ça, une solution éloignée du standard qui soit difficile à maintenir, euh, des fois beaucoup de fonctionnalités, pas l'ergonomie qui était escomptée et souvent une euh, conduite du changement, une formation faite un petit peu euh, rapidement et donc des utilisateurs qui n'ont pas adopté euh, l'outil. La conséquence dans ces cas-là, bah, ça va être de, des process qui continuent d'être effectués en dehors du, du CRM, des fichiers Excel, des emails, donc des informations qui restent sur le poste de travail du collaborateur et qui sont pas à partager dans le CRM. Euh, quand on a un CRM bah, qui a peu de données, qui sont mal renseignées, bah, derrière, on a des campagnes d'emails qui ne sont pas efficaces, qui n'atteignent pas leur cible, un pipe qu'on n'arrive pas à suivre et finalement des indicateurs peu fiables euh, qu'on ne va pas pouvoir euh, utiliser. Le ROI, dans ce cas, est difficile à, à mesurer et on s'interroge, voilà, du coup, sur la pertinence du, du projet et de l'outil mis en place. Donc là, je vous ai un peu quand même dressé l'image d'une situation assez chaotique. Mais quelle que soit la situation, on peut toujours se dire qu'il y a des choses à faire et à améliorer pour que vraiment le CRM, le CRM, pardon, ce soit votre axe. Euh, de votre stratégie euh, d'entreprise pour euh, sortir euh, de la crise. Et donc, quoi faire et comment le faire, bah, c'est euh, l'objet voilà, euh, de, de ce webinaire. Donc, pour répondre euh, à ces questions, on a demandé à trois euh, intervenants de, de talent euh, d'intervenir, du coup. Euh, Benoît euh, Flory, qui nous partagera sa vision euh, en repartant de trois questions simples mais essentielles. Euh, quand, pour faire quoi et euh, comment hein, le, le projet pour compléter sur le quoi mettre dans votre CRM, Jérôme Guédon présentera ce qui, selon lui, font les quick wins pour un ROI rapide, mais aussi les innovations sur lesquelles il est important d'investir. Et enfin, pour s'assurer de l'adoption de l'outil, euh, Loïc Lemoine nous parlera des démarches de conduite du changement innovantes qui permettent d'éviter la plupart des écueils qui sont liés au mauvais usage de, de l'outil. Euh, du coup, ben, Benoît, je te propose de démarrer euh, tout de suite. Euh, toi, tu, tu vas nous répondre un petit peu en fait, à la question du, du meilleur moment pour démarrer un projet et, euh, et pourquoi, euh, pourquoi le faire je te, je te laisse la parole. Merci Alice. Bonjour à tous. Euh, pour refaire très vite la présentation, effectivement, je m'appelle Benoît Flory et je suis responsable de l'Offset Sports chez Talent. En gros, Jérôme, Loïc et moi, on a à peu près 30 ans de retour d'expérience à vous faire partager en quelques minutes sur les projets CRM. Et ce qu'on a observé tous les trois, déjà, c'est quand est-ce que nos clients partenaires nous contactent pour démarrer un projet de CRM. Et généralement, on a trois grandes catégories d'éléments déclencheurs c'est soit l'obsolescence euh, d'un ancien outil. Euh, ben, je, on, on aide, par exemple, aujourd'hui, le groupe EDF, qui était d'un outil euh, qui répondait plus forcément aux us-écoutings, ces coutumes pardon, de navigation de leurs utilisateurs, des, des, des besoins très digitaux, responsifs, et puis des besoins aussi d'intégration, ici, peut-être des gros services, etc. Et donc, on, a, on est, en ce moment, EDF, à, à changer de CRM entre un vieil outil qui était basé sur Oracle, vers la plateforme Salesforce, par exemple. a un deuxième déclencheur que l'on constate chez nos clients, c'est pour répondre à un effet de croissance. Alors là, on a pris le meilleur exemple possible, c'est le nôtre, euh, celui du groupe Talent. Et effectivement, on a voulu passer, et c'est le cas aussi d'autres clients, euh, d'une utilisation et d'une vision commerce très euh, papier, agenda, euh, email et, et, et jus de cerveau euh, des forces vives, à un modèle un peu plus optimisé, industrialisé, et donc on va se reposer sur un outil de CRM. C'est un des leviers de déclenchement euh, de ce genre de réflexion. Et puis le troisième, qui est peut-être celui qui fait le plus écho à la conférence d'aujourd'hui, c'est un changement de stratégie, une réorientation, euh, alors ça peut être lié à des, des, des causes endogènes ou exogènes, et c'est bien le cas aujourd'hui, hein. il y a, a peut-être une réflexion à mener, un changement de stratégie pour répondre à, à des enjeux de, de, de, de renouveau économique liés notamment à la pandémie de Covid aujourd'hui. Euh, on a pris un exemple un peu plus positif, celui du château de Pommard, euh, qui nous a contactés euh, suite au rachat du château par... Euh, un business angel américain qui a décidé de changer de stratégie commerciale et de passer dans un modèle beaucoup plus export à l'international pour les ventes. Et donc, la mise en place d'un outil permet d'accompagner euh, et, de, et de vraiment mettre en œuvre euh, un changement de stratégie commerciale. Voilà, ça, ce sont les trois grands leviers pour se lancer. Maintenant, pourquoi se lancer euh, C'est ce n'est plus après. Euh, on associe un peu trop souvent, parfois, le CRM uniquement à la vente. Euh, ce qu'on veut rappeler, c'est que le CRM... Euh, il se propose d'accompagner avant et après celle-ci. Euh, donc, euh, l'avant, on l'a appelé marketing, ça peut porter plein d'autres noms. Et l'après, on l'a service client. Et plutôt que de donner des définitions euh, un peu rébarbatives, on a plutôt préféré vous faire véhiculer des, des mots-clés. Donc, sur l'avant-vente, ce qu'on a appelé marketing, on a aidé euh, le Club Med. Automatiser la qualification d'un vivier qui était beaucoup trop importante à adresser directement par les forces de vente du groupe. Et donc, on a, on a mis en place alors, ce qui s'appelle le lead nurturing notamment, euh, la possibilité avec des outils de CRM d'automatiser ce contact et de chauffer, euh, d'amener un scoring suffisamment élevé, euh, un vivier de suspects, de prospects. Donc, on a permis l'automatisation, leur qualification et euh, permettre un ciblage et un adressage beaucoup plus précis. Ensuite, il faut vendre. Euh, le CRM sert à ça, bien évidemment. Euh, je, on cite ici euh, euh, le cas d'usage et la référence NJ. On a aidé NJ dans la branche B2C, à mettre en place et la, la commercialisation d'une offre qui est euh, plutôt low cost, qui s'appelle Smile. Et on, on, on s'est servi du, du CRM pour homogénéiser le processus et l'industrialiser. Des étapes simples qui se suivent. Une adoption utilisateur très rapide, parce qu'on est sur un... un, un un modèle simple et qui permet en plus au management de monitorer euh, la performance de vente et à faire de la prévision de vente. Et enfin, après la vente, euh, là on cite un troisième exemple qui est euh, Zodiac, qui fait désormais du parti du groupe Fluitora, sur le service client. La première étape, ça a été d'optimiser le temps de réponse et de faire partager la connaissance en interne. Un expert depuis dix ans, technique, qui connaît parfaitement les matériaux et produits, doit pouvoir partager sa connaissance avec des nouvelles arrivants, par exemple. Donc, on a mis en place des bases de connaissances, des règles d'assignation et d'hierarchisation de tickets pour un peu industrialiser le backlog et optimiser le temps de réponse. Et une fois qu'on a fait cette base performante, on l'a mis à disposition des clients au travers un portail pour les rendre autonomes. C'est un des piliers aussi du service client au travers un CRM, c'est rendre autonome le service client auprès de vos clients, qu'ils puissent aller chercher l'information eux-mêmes. Eux et maintenant, comment se lancer euh, On oublie aussi parfois que le C de CRM, ça veut dire « customer ». Et c'est hyper important, c'est mettre le client au centre de sa relation et au centre de son SI. Et si on devait faire une déclinaison sur les deux populations qui sont les plus touchées par des projets de CRM, c'est-à-dire l'IT et les opérationnels, qu'on a appelé ici le métier, il faut vraiment garder en tête... Cette vision customer-centric, le premier volet côté IT, il faut vraiment voir le CRM non plus comme un outil qui est en stand-alone quelque part, dans un schéma applicatif très loin. C'est vraiment un outil qui doit être au centre euh, de la cartographie applicative. Et, et, et on cite comme exemple aujourd'hui les grands éditeurs de CRM, ils sont aujourd'hui euh, dans cette démarche aussi euh, stratégique. Et de plus en plus, les éditeurs comme Microsoft, Salesforce et Pega ne sont plus simplement des outils de CRM mais proposent une plateforme. Et cette vision customer-centric, il faut aussi l'appliquer aux opérationnels, aux métiers, à vous. Euh, c'est vraiment très important que tous les métiers soient impactés dès le début du métier. Je serai Loïc un peu plus zoomé sur ce sujet-là. Je voulais citer comme exemple speedy. On démarre aujourd'hui, on initialise ce sujet-là. Et à titre indicatif, aujourd'hui, c'est plus d'une trentaine de typologies de profils avec qui on travaille aujourd'hui pour faire ce découpage de projet CRM. Ça va du caragiste au directeur de la logistique. Euh, on, on, on travaille avec ce moment-là pour mettre le client au milieu de tous les métiers. Voilà pour nous euh, les trois vraiment questions élémentaires à se poser euh, autour d'un projet CRM. Je te rends la main, Alice. Ouais, merci beaucoup, Benoît. Bah, du coup, bon, c'est riche euh, d'enseignements. Et euh, tu as évoqué assez rapidement quelques fonctions clés du, du CRM euh, pour le rendre plus efficace. Mais peut-être, Jérôme, toi, de ton côté, est-ce que tu peux nous préciser aussi, du coup, bah, voilà, peut-être euh, aller vers cinq technos sur lesquels voilà, on peut miser et sur lesquels il faut miser surtout pour, euh, pour rester euh, performant alors bonjour à toutes et à tous. Donc Je me présente, je suis Jérôme Guenon, je suis le directeur de la pratique digital customer engagement. Donc comme Benoît, moi ça fait maintenant plus de 17 ans que je gravite dans l'écosystème de la relation client et j'ai surtout pu voir évoluer dans le contexte des solutions CRM qui ont été mises à disposition, donc anciennement Siebel, Oracle, Microsoft, Salesforce, Pega, Adobe, de voir aujourd'hui que ce marché se transforme. On parle non plus aujourd'hui de solutions, et comme le disait Benoît, les éditeurs se positionnent aujourd'hui avec une forte valeur ajoutée métier et technologique sous forme de plateforme. Ce qui est important aujourd'hui de retenir, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir positionner aujourd'hui les plateformes CRM dans l'écosystème de votre système d'information pour répondre à vos enjeux et à vos attentes métiers. Et ça, c'est le point indispensable, ce qu'on disait, ce que disait Benoît, la partie customer centric. J'ai essayé de, de vous proposer, c'est ce que je vais vous montrer à l'instant, donc cinq innovations qui sont des innovations pragmatiques sur lesquelles aujourd'hui Talent accompagne son, ses clients à les mettre en œuvre et qui peuvent répondre aujourd'hui à ce contexte. Le premier point, c'est d'associer aujourd'hui dans votre plateforme CRM les usages des solutions collaboratives. On est dans un contexte sanitaire qui a révélé aujourd'hui au sein de la population française et le marché européen international, une intensification aujourd'hui des solutions collaboratives. On en parle beaucoup, on est tous connectés là via un outil qui s'appelle Teams, qui nous permet donc d'accéder en mode vidéoconférence à cette présentation. Mais ça devient aujourd'hui une nécessité. Et, et on le voit, tous les éditeurs du marché, que ce soit Pega, Microsoft, Adobe euh, ou, ou Salesforce, souhaitent aujourd'hui et ont proposé ce qu'on appelle des connecteurs qui vont vous permettre de faciliter les travaux et les interactions sur l'ensemble de ces plateformes. Pour vous garantir justement une efficacité, avoir un seul et même outil de travail qui vous permettra de communiquer avec l'ensemble des fonctions de l'entreprise, de pouvoir capitaliser sur ces informations et aussi d'accéder, et de mettre à disposition ces informations vers l'extérieur. Deuxième point qui est important, c'est aujourd'hui, le système. les systèmes proposent des petits quick Start qui vont permettre de mettre aujourd'hui en valeur sur les forces commerciales ou vos équipes du service client, des agrégateurs à forte valeur ajoutée. Euh, on parle beaucoup de, du voice to text, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir enregistrer à l'issue d'un compte rendu, à l'issue d'une réunion, euh, directement dans votre application CRM, eh ben, la synthèse de votre rendez-vous. Et l'application va le, la retraduire, l'application va ensuite consolider cette information dans votre outil CRM et donc va permettre aujourd'hui à l'ensemble de vos forces commerciales de gagner du temps et de gagner en efficacité. Ça permet aussi d'adresser toutes les populations, comme le disait tout à l'heure Benoît, que je sois garagiste, chef d'établissement, directeur, aguerri des usages informatiques, je vais donc pouvoir travailler, cohabiter et partager cette information. Deuxième usage qui est aussi important, c'est qu'au niveau des services clients, on est en mesure en effet de pouvoir consolider ces informations et donc d'agréger en temps réel toutes ces données et donc aussi de réfléchir à des mécanismes d'intelligence artificielle qui vont être en mesure de pouvoir proposer la valeur ajoutée à vos clients. Un autre volet, la réalité augmentée. Vous allez me dire, aujourd'hui, la réalité augmentée, c'est un concept, qu'est-ce que c'est ben, L'objectif, c'est quoi C'est d'être en mesure de pouvoir présenter un objet en 3D à l'ensemble de vos clients et surtout d'être en mesure de pouvoir l'observer sur toutes ses coutures, de pouvoir surtout visualiser aujourd'hui cet objet sur la réalité ou sur la matérialisation du lieu sur lequel il sera positionné. Deux cas pragmatiques que l'on a mis en œuvre. Aujourd'hui, c'est un, au niveau des forces commerciales. Je vais vous donner un exemple, le groupe BNP Real Estate. Leur métier, c'est de modéliser aujourd'hui des espaces. C'est donc de commercialiser des espaces au sein de toute entreprise, de toute collectivité. Et donc, on leur a développé un moteur de réalité augmentée dans leur CRM qui leur permet, via leur tablette, via leur téléphone, quand ils font une présentation de l'espace à leur client, ben le client peut s'imaginer, être à l'intérieur de son espace avec l'intégration du mobilier, l'intégration des espaces, l'intégration des terrasses, l'agencement de ces terrasses, et donc d'être un réel facilitateur à la vente. Aujourd'hui, les études disent que l'utilisation de la réalité augmentée va permettre d'accroître aujourd'hui la conquête de vos clients entre 15 et 30%. Donc ça, c'est un élément qui est un vecteur de croissance et qui permet aujourd'hui de pouvoir avancer. Autre cas, et qui est plutôt orienté service client, puisque dans les différents métiers hein, du CRM euh, sur la partie service client, eh bien, vous allez être en mesure de pouvoir matérialiser des pièces, de pouvoir visualiser aujourd'hui des défauts et donc de pouvoir interagir par des outils collaboratifs avec l'expert produit, avec la société qui a travaillé aujourd'hui justement sur ce problème et qui donc va pouvoir zoomer et récupérer toutes les informations d'une photo que vous auriez pu matérialiser. Donc voilà, la réalité augmentée se positionne aujourd'hui comme un des axes stratégiques de la commercialisation et du service client de demain. L'IA l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup. Toutes les plateformes CRM, quelles qu soient Salesforce, Microsoft, Pega, intègrent en natif un moteur d'IA. À quoi ça va servir Ça va vous permettre, en effet, sur l'ensemble des volets, de pouvoir mettre à disposition et travailler ce qu'on appelle le profil de votre client, de votre prospect, et donc de pouvoir vous accompagner sur l'ensemble des cycles. À la fois la partie marketing, donc favoriser aujourd'hui la conquête et la capitalisation de ces prospects pour les convertir vers des clients, mais aussi sur toute la partie stratégie de vente. C'est-à-dire que ça va être un facilitateur, ça va être un accélérateur qui va permettre à vos équipes commerciales ou à vos différentes directions de pouvoir gagner du temps, gagner en efficacité et d'être plus réactif avec de l'automatisation de tâches et d'informations. Un autre point indispensable qui dit que « customer centric dit aujourd'hui positionner l'ensemble des informations de vos clients dans une seule et même plateforme. Quelles que soient aujourd'hui les solutions du marché, et ça a fait beaucoup de bruit aujourd'hui depuis deux ans, les éditeurs ont fortement investi sur de la capitalisation pour vous mettre à disposition des données avec une interface très graphique. Sur la partie Microsoft, on parle aujourd'hui de Power BI, on parle de Customer Insight. Vous avez entendu parler de l'acquisition de tableaux par le groupe, la plateforme Salesforce. Leur objectif, c'est quoi? C'est donc vous permettre de pouvoir accéder en temps réel à l'ensemble des informations qui proviennent aujourd'hui de votre solution CRM, mais pas que. L'efficacité aujourd'hui opérationnelle va, vous, va venir aujourd'hui de l'agrégat des données qui proviennent de votre ERP, des données qui vont provenir de vos canaux de vente, des données qui vont provenir aujourd'hui de l'ensemble de la chaîne de valeur de votre système d'information. Et le deuxième point qui est important à retenir, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus sur des solutions dites de reporting. J'accède à une donnée sous forme de fichier mais c'est de pouvoir ensuite, demain, les utiliser les exploiter pour pouvoir faire du marketing opérationnel, du marketing stratégique. C'est-à-dire que ces données collectées, vous allez pouvoir interagir avec eux et donc derrière, relancer du ciblage, favoriser l'adhésion et favoriser, on va dire, l'excellence opérationnelle et la conquête de vos clients. Merci Jérôme. Je pense que là, tes exemples risquent de susciter pas mal de questions, surtout qu'on peut imaginer encore des tas de, de cas d'usage à partir de ces différentes Zinno. Euh, mais on a beaucoup parlé d'outils, mais on a aussi dit que l'humain était très important et au cœur du projet. Du coup, Loïc, je te laisse enchaîner tout de suite avec les démarches de change qui sont essentielles aussi pour l'adoption. Oui, bonjour à tous. Euh, Loïc Lemoyne, donc moi je m'occupe de l'offre People and Culture, euh qui est une offre transverse, qui traite de change, euh, de nouvelles manières de travailler et de RH. Et j'ai une autre casquette, c'est que je copilote le bureau bordelais, donc euh, je, je suis là un peu à double titre. Euh, sur, le, sur le volet change, euh, on a fait ce qu'on ne veut pas faire, non dans un projet change, on a fait venir le change à la fin. Euh, normalement, ça doit être pris en compte dès le départ, euh, ça doit être euh, dès le cadrage du projet, euh, pour commencer à identifier les populations qui vont être concernées, ça a été évoqué un, un petit peu par Benoît. Euh, et, et commencer à co-construire avec elle tout notre projet, tout le change, parce qu'il n'y a pas un chantier à part de change au final ça doit être intrinsèque au projet et lié au pilotage et se faire de manière assez naturelle. Le deuxième sujet c'est on a beaucoup parlé de customer centric et, euh, et donc il y a un peu la symétrie avec le employee centric et ce côté expérience collaborateur euh, il est vu aujourd'hui de deux manières. Il y a l'expérience collaborateur qui peut être vue d'un point de vue RH, euh, qui est euh, de l'entrée de mon collaborateur à la sortie de mon de mon entreprise, comment je vais l'accompagner, quelle expérience collaborateur je vais lui faire vivre. Mais il y a aussi le miroir de l'expérience client, qui est les moments où mon collaborateur va être en face d'un client, va vivre une expérience avec un client, quelle expérience collaborateur lui vit à ce moment-là. Et travailler cette expérience collaborateur au moment de travailler euh, son projet CRM est important pour savoir quel, quel moment on va faire vivre aux collaborateurs vis-à-vis -vis de ses clients. Euh, deuxième volet, je ne vais pas vous détailler, hein, parce je vous présente là sous les yeux toute notre démarche, qui est, qui est un exemple de démarche autour d'un projet IT. Hein, J'en dirai deux mois après, mais ce qui est important, c'est de dire, on part du sens, euh, C'est quand on parle de stratégie de co conduite du changement, focus sur le sens, euh, on va vraiment travailler sur euh, pourquoi on fait ce projet, qu'est-ce que ça va apporter à mon entreprise. Euh, en quoi euh, le collaborateur euh, gagne quelque chose, ceux qui vont travailler sur ce projet, qu'est-ce qu'ils qu qu co-construisent euh, comme projet, ou plus largement à quoi ça sert en termes d'entreprise. Euh, récemment, on a accompagné Keolis euh, dans la définition du, du sens dans leur, dans leur grand programme, et on a justement, pour définir ce sujet, mis en compte, de, euh, enfin, mis dans, la même, dans le même atelier des personnes de l'IT, des différents métiers, de la COM, des RH, pour qu'on arrive à définir ce sens commun qui ensuite va permettre de dérouler toute la conduite du changement tout au long du projet et va permettre de construire notre storytelling. On, on voit quelques grandes briques hein, qu'on qu qu a mis là analyse d'impact, formation, sensibilisation. Euh, on travaille beaucoup en testernum donc, on va fonctionner par package d'initiatives euh, pour euh, tester des choses euh, un réseau d'ambassadeurs, comment on peut embarquer, comment il peut euh, convaincre certains commerciaux qui pourraient être réticents de mettre leurs données dans le CRM. Euh, comment il peut aider ceux qui, a, qui ont un petit peu de mal à le faire. Euh, si ça marche, on continue et on l'étend. Ça ne marche pas, on arrête, on change d'initiative. Il faut, faut vraiment être très agile dans la manière de, de poser cette initiative. Évidemment, euh, un suivi, euh, euh, des KPI, euh, ça c'est assez classique sur les projets. On peut passer au slide d'après. Euh, trois, trois points si, si on parle d'appropriation. Euh, trois typologies d'appropriation. L'appropriation IT. Euh, l'appropriation organisationnelle et l'appropriation des people donc l'appropriation de l'IT c'est dire on ne va pas simplement travailler sur le fait euh, que l'outil soit approprié c'est euh, il faut aussi regarder tout ce qui dans, dans quel euh, schéma ça s'inscrit euh, avec l'ensemble des outils et l'ensemble des euh, un peu la digital workplace du collaborateur sur la partie process et pilotage euh, il faut que l'ensemble des, des, de des processus euh, commerciaux soit pris en compte. Et ce n'est pas simplement euh, « tenez, utilisez l'outil et tenez, il y a un, guide, un nouveau guide, euh, guide utilisateur. » Il faut que l'ensemble du nouveau process soit bien compris par tous et qu'il y ait une adhésion. Et je l'ai un petit peu dit tout à l'heure dans le « What's in it for me ?» de « qu'est-ce que j'ai à gagner moi en tant que collaborateur à travailler à ce projet ?» Et justement, il faut que ça se soit bien diffusé, il faut que les collaborateurs intègrent ces éléments. Euh, le, on a mis management un petit peu comme ça au milieu pour dire, si on ne fait pas adhérer les, les équipes managériales, euh, si on ne les, les embarque pas euh, dans cette dynamique, ça ne marchera pas. Euh, on a un exemple, récemment, on accompagne EDF, c'est sur un, sur un gros projet plutôt autour du marketing cloud mais en lien avec le CRM, et soit on rentre dans un cercle vertueux, où les personnes commencent à utiliser les processus commerciaux SCAL et les données sont rentrées et c'est ce qui est en train de se faire et donc les gens l'utilisent, soit on rentre dans un cercle vicieux où ça commence à ne pas être utilisé, les personnes essaient d'utiliser en fait ont des données pas fiables, ça ne marche pas et donc là on s'enferme dans un cercle vicieux, donc il faut très vite casser et créer ces cercles vertueux en touchant tous ces process. Et ensuite, je vais essayer d'être conclusif là, sur le, le dernier euh, le dernier slide, en parlant très vite, euh, de dire qu'il y a quelques bonnes pratiques en fonction des, des timings du projet à bien respecter, bien travailler sur l'UX au départ, euh, travailler évidemment en co-construction, impliquer, je l'ai dit plusieurs fois, métier IT, euh, équipe commerciale. Euh, sur la partie euh, support, le management est en première ligne et il faut le faire adhérer très vite, et il faut le faire sentir qu'ils sont importants euh, et avoir vraiment un suivi et être capable de de, de s'ajuster au, au fur et à mesure euh, du projet, en fonction de la manière dont ça, euh, d'être vraiment dans une logique de plan d'amélioration continue et d'être capable de pivoter très vite sur les actions. Ok. Ben, merci beaucoup euh, Loïc. Euh, ben, pour euh, conclure aussi rapidement et puis laisser la place aux, aux questions, ce qu'on retient en gros là, de, des échanges qu'on a eu tous ensemble, euh, le triptyque, stratégie, outils, collaborateurs, les trois notions qui doivent toujours être considérées euh, ensemble dans la construction euh, du projet. Et au niveau du projet, quatre dimensions donc, à intégrer. Euh, penser global hein, avec l'organisation customer-centric et euh, le CRM en tant que plateforme. Impliquer les, les collaborateurs dès le début du projet, mobiliser, interroger, communiquer, euh, comprendre les attentes, former. Euh, donc tout ce que Loïc vient, vient d'évoquer. Prioriser euh, les éléments de, de valeur en gardant en tête que bah, les quick wins sont parfois des choses très simples, que l'innovation ne rime pas toujours avec euh, Quick ROI, mais l'innovation est. Elle est aussi essentielle pour l'engagement client et l'engagement collaborateur. Euh, Qu'une remise à plat bah, de votre outil ne signifie pas euh, toujours euh, refonte et gros budget, mais euh, voilà qu'on peut euh, rapidement mettre en place des petites choses qui vont avoir un, un réel euh, impact et euh, tirer profit des opportunités, euh, un changement dans votre stratégie, dans votre organisation ou un changement euh, voilà dans le contexte global, comme c'est le cas actuellement. Ce sont potentiellement des, des moments opportuns pour faire évoluer vos outils. Donc voilà, après ces quelques éléments de conclusion très rapides, je laisse la, la parole s'il y a peut-être des, des questions parmi les, les participants, n'hésitez pas. C'est toujours compliqué de poser la première question, hein, mais... Euh Non, moi, je vais la poser. C est, c est, vous m'entendez oui, oui, très bien. C'est Antoine Lamarche de Digital Aquitaine. Euh, juste une question. Donc, j'ai bien compris euh, les différentes mécaniques, mais à l'idéal, quelle est la durée l'idéal justement d'un projet de mise en place d'un CRM pour que ça soit ni trop long ni trop court euh, Voilà. Donc, évidemment, ça dépend des organisations, mais est-ce qu'on a des, justement des, des métriques sur ces sujets-là Parce que si c'est trop long, on n'en voit pas le bout et les gens détellent. Si c'est trop court, c'est précipité, ça ne marche pas. Alors, je, je, je, je vais tenter de vous répondre euh, en étant euh, le moins évasif possible. Oui, ça dépend un peu des organisations quand même. Euh, maintenant, à titre indicatif, chez Talent, on a fait des projets en 20 jours et il y a des projets qui ont démarré il y a deux ans et qui continuent encore. Euh, L'objectif c'est d'être vraiment dans une démarche, donc, quelle que soit l'organisation en revanche, c'est d'avoir une, une, une, une optique MVP, le enfin MVP, Most Valuable euh, Prototype. Euh, en gros c'est de trouver le ou les cas d'usage qui vont permettre d'avoir un ROI rapide, ça favorise l'adhésion, ça permet de mettre une première brique au cœur du SI euh, et, de, et, de, et de démontrer la valeur de ce genre de projet. Donc, pour en revenir à la question, et j'essaie d'être pragmatique sans trop m'engager, bah, sur, des, sur des organisations à titre d'exemple où il y a une centaine d'utilisateurs, on aime bien avoir, mettre en place 4, 5 sprints. Euh, allez, oui, quatre, cinq sprints de deux semaines, donc on est plutôt sur des durées de deux mois à trois mois. Pourquoi 4, 5 sprints? Ça permet de montrer des, des, des maquettes qui vont évoluer, et donc euh, l'utilisateur, les utilisateurs finaux, aussi bien que la, la direction et l'IT voient le projet évoluer, et au bout de 4-5 sprints, pour éviter l'effet de l'assitude en disant « ok, on voit, mais ça ne délivre pas », on propose de livrer un, un, un MVP en production utilisable, et donc voilà. 4-5 sprints, c'est généralement ce qu'on essaie de pousser, après il y a certaines sociétés, encore une fois, où on a fait un sprint et on a mis en prod, euh, parce qu'on les est sur quelque chose de euh, très vertical. Je ne sais pas si j'ai réussi à répondre à votre question en, en partie euh, le point c'est que pour des petites organisations parce que on, je pense que ça correspond en plus au, au tissu économique en ce qui nous concerne hein, euh, mais des PME, donc 100 euh, personnes c'est déjà beaucoup sur des structures plus légères même si on prend notre exemple on est, on est 10 euh, voilà, donc c est, c est, et il n'y a pas forcément de SI donc euh, est-ce que justement l'étape SI, est-ce que c'est une étape limitante ou au contraire à ce moment là on peut aller plus vite s'il n'y a pas de SI, paradoxalement alors, euh, ce qu'on dit, il y, a, il y a deux choses. C je vous remercie de ce volet mon information. Après, je peux laisser la parole, je commence à vous parler. Euh... Je vous cite un exemple, un sprint des organisations et 10 personnes, bien évidemment, on a fait d'ailleurs même une offre dédiée et, et on a quelques beaux retours d'expérience, donc oui, c'est complètement envisageable. Et, et je vais faire aussi écho donc un sprint, c'est deux, deux semaines. Après, faut le, le vrai sujet dans ce type de projet, c'est de choisir le bon outil. Parce que si on dit qu'on part sur un sprint de deux semaines, ça veut dire qu'on choisit un outil dont euh, les fonctionnalités out of the box, les fonctionnalités natives et les bonnes pratiques de l'outil correspondent à votre vision stratégique. Donc, euh, à la limite, le projet il se fait en amont, avec, euh, et généralement, on accompagne très souvent euh, ces sociétés PME, euh, pour reprendre vos, euh, vos mots, on les accompagne également aussi sur le choix d'outils, parce que ça va ça va booster l'accélération et le démarrage, et donc, pour en, et en revenir sur le sujet, il n'y a pas de SI ou pas, nous, ce que l'on préconise du coup, c'est que le CRM soit la première brique de votre SI. Encore une fois, il y a beaucoup de... Il faut que ça fasse partie de votre réflexion en disant, ben voilà, on est ici, on va peut-être croître, etc. On a aujourd'hui une problématique CRM, que ce soit service client, vente, marketing. Mettons en place un outil qui a en plus une projection et une vision ici qui va me permettre de construire autour de cette plateforme. Voilà, donc il y en a plusieurs. On les a cités tout au long de ce webinaire. Donc oui possible pour répondre à votre question. Voilà. Quand il n'y a pas deux ici, bien sûr, et d'ailleurs ça pourrait être la première brique, parce qu'aujourd'hui les éditeurs le font très bien, euh, et un euh, ben, sprint c'est complètement envisageable dans ces cas-là. Mais il faut bien choisir l'outil. Il faut voilà. Si vous choisissez Salesforce, si vous choisissez Microsoft, c'est que vous avez compris la philosophie, vous savez où est-ce qu'ils peuvent vous emmener, quel est leur roadmap, euh, et vous savez ce que vous allez pouvoir couvrir avec, à court, moyen et long terme. Est-ce que ça répond un peu plus Ou pas vraiment oui. <rire> bon, j'aurais eu un, un aller-retour. Moi, j'ai une question aussi. Oui. oui. Euh, vous avez parlé euh, entre temps de réalité augmentée et de conversationnelle. Alors, ma question, c'est pour une entreprise, avant de se, lancer, de se lancer dans ce genre de projet, quels sont les, les prérequis en termes d'organisation, outils et, et autres Jérôme, on t'entend pas. J'ai l'impression que tu voulais parler. Bonjour. Quand vous parlez conversationnel, vous parlez de, du voice to text. Oui. Alors, il n'y a pas de prérequis. Sur la partie euh, voice to text. c'est des fonctionnalités qui sont euh, natives, qui sont disponibles aujourd'hui sur euh, la plupart des éditeurs. C'est le cas sur Microsoft, c'est le cas sur, sur Salesforce, c'est le cas sur Pega, c'est le cas pour un certain nombre d'éditeurs. Ça a démarré il y a déjà un peu plus de trois ans dans un contexte plus anglophone. Aujourd'hui, les traductions et, et la langue du français est très, très bien intégrée. C'est simplement un usage, c'est une habitude. Il faut en effet que le collaborateur ait l'habitude, un, de se loguer à son CRM. On parlait tout à l'heure d'adoption, d'aller sur sa fiche client. Et au lieu d'aller faire un compte rendu, eh bien, il va utiliser une fonction qui s'appelle enregistrer. Donc, il enregistre et le système derrière va automatiquement le convertir, associer la pièce jointe et donc derrière associer de l'IA. Donc, ça, c'est sur la partie... Voice to text. Euh, en ce qui concerne la réalité augmentée, donc le principe de la réalité augmentée, c'est que ça, c'est important. C'est on va parler de produits, on va parler de valorisation de la marque, on va parler de valorisation de l'image. Donc oui, c'est on va rentrer un peu plus dans un projet industriel, puisqu'il va falloir retravailler sur cette dimension, au sens marketing, et on va avoir besoin aussi de travailler le produit, donc par des systèmes de photos, donc photos 2D, 3D. Et une fois qu'on aura aujourd'hui ces systèmes de photos 2D 3D qui ont été pris dans un espace, on sera en effet en mesure de proposer nous une technologie euh, basée soit sur Apple, soit sur Android ou sur la plateforme Microsoft avec Power Apps qui va vous permettre de proposer cette valeur ajoutée directement intégrée à vos solutions CRM. Donc on n'est plus sur, un, comme le disait Benoît, un quick start de, de Sprint, on est plutôt sur un quick start aujourd'hui de 4, semaine voire deux mois, pour pouvoir mettre en œuvre aujourd'hui une plateforme de réalité augmentée de bout en bout. Alors que la partie voice, c'est vous avez le produit, vous appuyez sur le bouton, vous avez travaillé sur la conduite du changement avec vos équipes, c'est pour ça que je vais peut-être mettre hein, une petite nuance, et c'est disponible immédiatement. Ok, très bien. Merci. Est-ce qu'on a d'autres euh, questions, étant donné que… Il est 14 heures passées, vous avez peut-être d'autres réunions à rejoindre. En tous les cas, s'il y a des questions qui vous viennent suite à ce webinaire, n'hésitez pas à revenir vers nous, tous nos intervenants sont disponibles et nous à l'agence de Bordeaux, on est là. Donc, je vous remercie de votre participation. Et puis, merci, euh, à merci, merci à, à tous merci à vous à très, bientôt. très bonne fin de journée au revoir ouais, merci bien. à moi merci merci